Salut, ça c'est et j'espère que vous avez la forme, moi ça va, tranquille. Voilà, aujourd'hui je vais vous présenter donc ce produit-là, qui a l'air assez bizarre, on dirait un truc de chez <rire> Un truc euh, pour faire la faire-fusion, mais en réalité c'est un truc de nettoyage de chaîne tout simplement. Alors, le truc c'est qu'il faut mettre du produit ici, alors que moi je vous conseille de mettre du... le mieux, voilà. le mieux c'est du pétrole désaromatisé, jamais d'essence, jamais d'essence. Parce que le pétrole désaromatisé nettoie très très bien sans escanter les joints, les petits joints toriques qui tiendront le, les maillons de la chaîne. Donc pas d'essence, ça bouffe la chaîne, ça bouffe l'essence. Donc du pétrole désaromatisé c'est gras, ça nettoie très bien et ça bouffe rien. Euh, ou alors si vous n'avez pas comme moi, aujourd'hui, j'en ai pas, mais donc vous prenez du pec Vaisselle. Euh, c'est comme on dit une solution de, de rechange, bon c'est pas le top du top mais ça n'est pas cool. Alors vous mettez le produit en vous appuyez, regardez, et ça injecte, ça va dedans, quand la chaîne passe, donc elle est nettoyée, et ça coule par ici. Alors, vous le démontez par là, Hop. et voilà, et c'est composé donc de petites brossettes, tout con comme ça, j'ai déjà utilisé une fois. Voilà deux petites brossettes, après on fera la vidéo. Pour, euh... Là j'ai essayé pour ça que ça me fait mouiller à côté de la moto. J'ai essayé pour voir si ça marchait, après je resserrai avec vous, hein. dans la suite de la vidéo. Et ensuite, une fois que vous avez mis le premier côté, donc, vous le remboîtez comme ça. Vous prenez cette sangle-là et vous, et vous le raccrochez. Comme ça. Tac. Voilà. Ça c'est de la connerie parce que euh, ils disent que c'est pour accrocher à la moto, pour éviter que ça se barre. Au final, voilà, ça se détend de la comme Franchement, soit a, vous le tenez à la main, c'est aussi bien. Euh, voilà. Donc c'est pas, pas très cher, hein, je crois que ça même pour euh, 10 12 euros. Mais c'est très, très efficace. Pas très efficace. Pas tant plus le nettoyage de fou furieux, mais c'est efficace. Moi je vous conseille de de faire avec ça. Après, comme je vous ai dit, là, là, un petite brossette bleue, un chiffon euh, pour terminer et puis vous laissez sécher une fois que vous avez passé le produit, et à la fin, voilà moi je graisse avec ça, du 3 en 1 il faut que ça soit marqué au PTFE, ouais, c'est marqué, hein, PTFE, c'est un produit anti-friction donc ça protège, ça lubrifie, ça empêche de rouiller les graisses, moi j'aime pas tellement les graisses de moto, d'habitude j'utilisais ça de la motule, euh, la graisse de la chaîne, pour la chaîne, avec, ça, avec un pinceau qui est au bout mais, euh, ça tend à vraiment faire des pâtés. Après, quand vous roulez, vous en avez partout dans la moto, c'est vraiment dégueulasse, c'est pas terrible. Hein. Alors que ça, est, ça, ça, ça, ça, est super propre. La chaîne n'a jamais rouillé, n'a jamais eu de problème. Le seul inconvénient, c'est toujours un inconvénient dans la vie. Le seul inconvénient, c'est qu'il faut que le faire ça assez souvent parce que, comme c'est du de, de, de genre d'huile, de, vous hein, pulvérisez dessus, ça, ça, ça, ça s'en va assez vite. Et donc, c'est pas tous les 1000 km, c'est tous les 500 km, il faut renettoyer votre chaîne et... Et voilà, il, re il regresse avec ça. Donc si vous le faites, il n'y a aucun problème, Moi, si je le fais, ma chaîne marche impeccable, mes maillons ne s'escalent pas. Euh, voilà, je ne sais pas pourquoi ça s'escalterait. Non, voilà, vous voyez, c'est anti-humidité, euh, ça résiste à, à moins 10 degrés jusqu'à plus, plus 180 degrés, donc même si vous roulez très vite, ça s'échauffe, parce que ça s'échauffe une chaîne hein, quand vous roulez très vite avec votre moto, ça résiste bien. Le seul truc, c'est que quand vous l'avez passé, attendez 24 heures avant de rouler que ça me bien dans la chaîne et qu'il n'y ait pas de problème. Bon allez, je vous dis à pl euh, plus Pff, Je sais pas ce que j'ai <rire> <A> plus <rire> j'aime pas la, la vidéo. Je vous dis à tout de suite pour la prochaine partie de la vidéo, on montre la chose, je vous montre comment ça marche, vous allez voir c'est tout con. Et je vous mettrai le lien en description pour pouvoir le commander. Ça coûte pas cher, comme moi à chacun des tutos, hein, c'est des petits appareils qui ne coûtent pas cher, c'est facile à utiliser, vous pouvez faire avec tout type de moto, que ce soit des trials, des euh, des enduro, des motocross, des, euh, des rosters, des, ce que vous voulez, dire, ça, ça passe avec tout, même avec un, un vélo. Hein. Je veux dire, voilà, c'est bon, peut-être un vélo de la chaîne. Coco, la chaîne aussi. Donc ça passe avec tout, il n'y a pas de problème. Euh, voilà, c'est facile à monter, il y a deux tubes qui dehors, un qui est fixe ici et un gros en tout. Donc voilà, vous, vous fixez là à la bouteille. Ensuite, vous prenez le premier raccord au truc à trois, les deux ici. Vous pouvez en brancher un là et un là en bas vous voulez, moi je mets les deux là pour que ça coule d'ici à ici vous pouvez très bien la mettre à me faire le bord comme vous voulez c'est vous qui pouvez alterner comme vous voulez et là ça coule, vous mettez un petit récipient pour récupérer le produit voilà. allez, à tout de suite voilà vous injectez voilà. de temps en temps du produit voilà ça, ça va dedans et ça coûte vous tenez le boîtier et vous nettoyez et de temps en temps vous injectez produit voilà. que ça aille dans le boîtier bon là je la, le, le crochet qui donne c'est la connerie parce que c'est tellement dur qu'il vaut me tenir à la main au moins ça n'est pas bien après pour injecter du produit voilà Allez, vous Au moins dur comme c'est, les, les brosses, elles, elles, je peux vous dire moi qu'elles nettoient bien, bien bien bien la chaîne. Là il n'y a pas de problème. Vous remettez du produit. Voilà le produit donc, voilà et ça sort par en bas, bas, bas. bas. Et après vous, vous continuez. Voilà, on remet ça encore. Bon, ça coule un petit peu, il va falloir que je mette un petit peu du temps, je suis n'est que du liquide c'est là, c'est pas trop là au début c'est neuf, il est neuf l'appareil, c'est pour ça que ça a tendance à, un petit peu à, à forcer mais après ça va se faire au niveau des maillons, de toute façon vaut mieux que ça force, Ça, moins ça nous tourne Etc, etc voilà Pareil fait comme ça voilà donc c'est pas très compliqué vous prenez vous le déboîtez vous le fixez dedans ça ça connerie ça franchement c'est de la connerie ça. ils disent que c'est pour tenir mais ça tient rien ça force trop donc vous le tenez à la main si vous êtes à deux c'est encore mieux hein, qui injecte comme ça le produit en continue moi je suis seul, donc de temps en temps je vais m'arrêter pour le faire C'est pas très grave hein. Et vous nettoyez votre chaîne comme ça Après niveau nettoyage Et voir si la chaîne est bien, bien propre Ouais, ça a l'air d'être bien De toute façon après pour une chaîne qui soit parfaitement propre C'est dur hein. Une fois que vous avez fait ça, vous terminez avec un chiffon Et ça Moi je vous conseille aussi de terminer avec ça Une fois que vous avez fait avec votre, votre petite brosse euh, voilà, vous terminez avec le chiffon. Voilà, au chiffon et avec ça, votre brosse. Vous terminez encore à nettoyer encore avec ça. Donc vous avez le l'appareil. Plus vous brossez encore votre chaîne, plus vous, euh, vous nettoyez un peu au chiffon. Après, c'est bon, il ne faut pas exagérer. Il ne faut pas non plus du tout-terrain. Hein. c'est pas de l'off-road hein, que vous faites hein. sur la route. C'est juste un peu de la poussière, un petit peu de, de gravillon. Le tout c'est que voilà, ça soit bien, bien nettoyé. Après, moi je, je pulvérise ça sur la chaîne, franchement c'est le top. Moi les graisses à chaîne, ça tend à faire du paquet, ça fait de la pâte de partout. Moi je, je, je pulvérise ça. Du 3 en 1, chaîne et câble. Voilà. Pour les fortes adhérents, coule pas, c'est joué chaîne, câble, transmission, même pour le levier d'embrayage, mais également pour la chaîne. C'est très très très très bon. Ça lubrifie, ça protège, anti-rouille, anti-friction tout ça. C'est vraiment, vous voyez, vrai, au, PT, au PTFE. Si vous avez aussi du WD40 au PTFE, moi j'en ai plus. Attendez, vais regarder sur mes produits. Mais... Ouais, j'en ai plus. j'en ai plus. Mais bon, c'est bon aussi. Il faut que ça soit au PTFE, tu vois. Après, il y a de la graisse à chaîne aussi. J'ai tendance, hop, à prendre celle-là, la motule. Euh, mais c'est vraiment de la pâte, vous voyez, c'est un espèce de, de... Avec un pinceau. Mais ça fait vraiment pâteux, il faut en mettre très très peu alors. Très très peu alors. Bon, je, peux, je, peux vous, je vous dis de mettre ça Certains vont me dire, oui mais comme ça tourne vite Ça va chasser, non mais une fois que vous avez pu le pulvérisé Vous attendez 24 heures que ça pénètre bien dans la chaîne Et après le seul inconvénient C'est que là il ne faut pas attendre 1000 km Pour vous rester la chaîne avec ça Parce que ça part assez vite Là c'est euh, tous les 500 km il faut en remettre Voilà tous les 500 km Il faut remettre du, du produit Bon c'est le seul inconvénient C'est pas, pas la folie mais voilà Contrairement à la graisse, qu'elle elle est faite pour tenir 1000 km. Là, tous les 500, on vous en remettez. Voilà. Donc, on votre chaîne. Et puis... bon, comme ça, on va, ça sera propre. Hein. Nettoyez votre chaîne et vous remettez du, du machin. Hop. Et voilà. Donc, euh, là, j'ai terminé. Comme je vous dis, après, vous terminez avec ça. Vous séchez bien, bien, bien, bien. Avec le, le chiffon. J'ai Le vieux chiffon. Hein. Et ensuite, vous prenez. Euh, votre, votre graisse ou votre huile que vous voulez, et vous pouvez vérifier Voilà. Allez, à plus. Et bon ride à tous. Je vous remercie de m'avoir écouté. Et puis, euh, le prochain tuto va arriver. Euh, je vous dis, il y un, a une espèce de pièce pour, pour aider à passer bien les vitesses qui, qui se met sur la, la CD. Le temps que je reçois la pièce, là, le dédouanement est passé. Euh, ça vient de Chine. Donc, souple. Allez, ciao, ciao.